Prends le temps de t'aligner en ton cœur radieux à celui du grand tout. Demande numéro 9, accomplissement personnel. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit votre amour tout-puissant. Merci de permettre à votre amour de dérouler le tapis de ma réalisation pleine et entière, dans la joie, le bonheur et l'accomplissement heureux en toutes choses ici, maintenant et pour toujours soyez bénis merci